La vie m'a joué un tour, Mon cœur perdu gonflé, Perdu mon vrai amour, La belle qui m'avait branlé, Si j'avais confiance en elle, Le temps ne m'aurait volé, Ma vie qui était si belle, D'un coup elle s'est envolée, Si le ciel avait des ailes, La terre resterait collée, Entre le jour et la nuit, coincé voudra décoller, Si j'avais laissé Christelle, Cerné mon cœur oriolé, j'aurais mes fines hinen, fermer les portes en clé, l'automne, l'hiver qui m'appelle, l'été je suis congelé, devant la chaleur qui mène, j'avais la tête enflée. Le temps varie et avance, Mais le grand univers est gelé, Maintiens vivement la cadence, Droitement vers les mausolées. Tous mes respects à la France, Sans elle je suis isolé, Dans mon pays en carence, Pardon, je suis désolé. Je suis figé, je me balance Entre les fréquences ondulées Sur l'océan de la chance L'ennui reculé et annulé Le vent s'abat sur le sens Des bancs qui montent épaulés Mes irricordes et, et clémences, mon âme meurtrie d'emblée. Les fonds rejettent l'apparence, la balle qui m'avait jonglée. Je fonce vers elle et je pense qu'elle est mes meilleurs pamphlets. Je fonce sur ce que je pense, rien qu'elle. Mes meilleurs pamphlets Nouveau poème 9 mars 2021